Dans quelques instants, notre université va remettre au professeur Thomas Römer un doctorat honoris causa. Cet événement vient inaugurer un triennat, un triennat au terme duquel, en 2025, nous célébrerons les 150 ans de l'UCLI, l'UCLI qui fut fondée par le Saint-Siège en 1875 comme Universitas Catholica Lugdunensis. Pourquoi trois années Pour mieux réaliser et pour mieux déployer ce dont nous sommes les héritiers et ce sur quoi nous nous appuyons aujourd'hui pour relever les défis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 Je vous propose ce soir quelques réflexions sur cette rencontre entre la Bible et l'archéologie. Jusqu'à nos jours, d'ailleurs, un certain nombre d'ouvrages destinés au grand public insistent sur l'historicité des récits bibliques. L'idée jouissante est que la Bible est vrai. Et on fait souvent appel à l'archéologie en disant « l'archéologie a prouvé que ». Merci vraiment beaucoup de, de l'apport que vous venez de faire ce soir. Et vous nous avez montré... le l'extrême scientificité des études bibliques contemporaines. Merci beaucoup.